Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour un Noël zéro déchet en suivant les 5 R qui sont refuser, réduire, réutiliser, recycler et rot, composter. Donc, sans plus attendre, commençons. Refuser, refuser quoi toutes les vaisselles et autres décorations de table, jetables, n'y a rien de mieux qu'une belle table avec des vraies assiettes, des vrais verres, des cure-dents en inox, super, une belle serviette qui peut être bien pliée ou non, on s'en fout à la limite, mais en général, pour le réveillon, on essaye de faire bien des choses et de... de de profiter de ce moment pour faire vraiment quelque chose de grandiose, entre guillemets, mais en restant zéro déchet et simplifier la vie quand même, se simplifier la vie. On va aussi refuser d'aller à la simplicité, d'aller acheter au traiteur qui viennent en général dans des parquettes, des fois d'aluminium, mais en général de, de plastique, etc., recouvert d'un film plastique, pourquoi ne pas faire plus simple, mais cuisiner maison Pourquoi pas une dinde au four Pourquoi pas quelque chose de végétal C'est plutôt nos options. Mais voilà, euh, c'est toujours mieux de. Et, enfin voilà, c'est toujours mieux de le faire soi-même et en même temps on peut contrôler la quantité de nourriture. Ensuite, euh, aussi, j'ai envie de dire, refuser toutes les nouvelles décorations de Noël en plastique. Donc je vous ai déjà fait une vidéo de décoration naturel on va dire avec du verre avec du bois avec des pommes de pin avec de la laine euh, avec du métal n'hésitez pas à aller voir cette vidéo alors oui, hum, j'utilise un sapin plastique parce que ça fait dix ans que je l'ai 8 ans que j'utilise. donc voilà euh, c'est pour ça que je dis nouvelle décoration puisque après on va parler de réutiliser si vous avez déjà des des boules en plastique, utilisez-les. C'est pas la peine de les jeter non plus pour les remplacer par autre chose. Réduire, Réduire déjà le nombre de décorations de Noël. Euh, moi dans ma famille, en Belgique, en général, les maisons écroulent sous les décorations. Il y a des guirlandes au plafond, des lumières partout. Il y a Plein de sapins partout. Ici on a fait plutôt euh, minimal, même si je suis assez festive. Donc par exemple mon compagnon trouve qu'il y a encore beaucoup. Euh, en fait il y a un sapin de Noël, une petite planche avec un petit écriteau qui dit joyeux Noël. On a le rêve et la couronne euh, sur la porte. Voilà. Euh, mais je voulais quand même le garder un peu festif avec un petit peu de bougies sur la table aussi. En parlant de bouger, je ne sais pas si vous savez. Euh, mais il existe, je n'en ai pas. Mais c'est en parcourant le livre de Bea Johnson, donc je vous mets lien en dessous, où elle parle de bougies votives donc en verre, avec de l'huile dedans, qui est rechargeable. Voilà, voilà. Et donc euh, ça peut être une bonne, euh, une bonne alternative zéro déchet pour les bougies. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre On va réduire aussi le montant de, de cadeaux, le nombre de cadeaux. Euh, par personne. Donc je vous ai fait aussi un guide pour les meilleures idées de cadeaux, que ce soit pour les enfants de bas âge ou pour les adultes, je vous les mets en dessous et en carte. Mais euh, voilà, un cadeau par personne, c'est déjà super bien, c'est voilà, surtout en plus est de qualité et que nous savons qu'il va plaire et, euh, et réduire aussi le montant de enfin, le volume de nourriture. En général, à chaque fois, à tous les réveillons, il reste une tonne de nourriture. On ne sait pas quoi en faire. Il va essayer de réduire. Personne ne va mourir de faim. Hein. En général, on a tous mangé à midi, on a tous mangé la veille, etc. Euh, donc euh, un peu du tout, mais pas des grosses quantités non plus. Ensuite, on va essayer de réutiliser. Réutiliser quoi ça peut être réutiliser les cartes de vœux que nous avons reçues l'année passée, par exemple. Euh, on peut coller une feuille de papier sur l'écriture si on ne veut pas garder cette carte là et réutiliser la carte ou réutiliser du papier, euh, des courriers, etc. pour en créer une nous-mêmes, par exemple avec des enfants ou non. Quoi d'autre Des emballages. Vous avez peut-être acheté des, des, vous avez peut-être fait des achats sur Internet. <coughs> Pardon sur internet pour euh, pour Noël ou non d'ailleurs donc du coup, gardez euh, les, les cartons et vous pouvez très bien faire un bel emballage avec ce carton pourquoi pas du papier recyclé ou papier craft avec une petite ficelle et je ne sais pas où je les mis. par exemple quand j'ai acheté les, les nouvelles décorations pour le sapin parce que j'en ai rajouté quelques-unes il y avait une petite étiquette qui était sympathique euh, presque vierge avec des petites étoiles dessus ben, je les ai gardées en plus, il y a le petit trou et je vais l'accrocher à la ficelle pour mettre le nom pour qui est ce cadeau. Comme ça, d'une bière de coup, c'est super. Quoi d'autre Réutiliser. Vous n'avez peut-être pas aimé. Des cadeaux que vous n'avez pas aimés ou des objets que vous n'utilisez pas et que vous savez qui pourront faire à des, telle ou telle personne. Peut-être que justement, vous avez déjà lu plein de livres sur le Zéro Déchet et vous avez choisi votre préféré, vous en avez encore deux autres. Vous pouvez peut-être... Euh, les offrir à quelqu'un qui est ouvert à ce style de vie. Quoi d'autre euh, Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui Aussi, en parlant donc de, de cadeaux, vous pouvez aussi faire des cadeaux de seconde main. Aller sur le bon coin. Euh, par exemple, notre fille a besoin d'un vélo. Et donc du coup, bah, on le cherche sur le, sur, en seconde main, sur le bon coin. C'est pas obligé que ce soit neuf. Vous pouvez réutiliser un, un vélo ou quelque chose qui ne sert plus à quelqu'un. Ensuite, recycler. Alors, recycler, bah par exemple, si vous avez du papier kraft, qu'il a été déchiré dans tous les sens, qu'il n'y a pas moyen de récupérer, bah là, on va le recycler. <cười> Excusez-moi, je suis malade. Et euh, voilà, en gros, en général, la bouteille de champagne. On va recycler euh, s'il y a du champagne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et composter, qu'est-ce qu'on va composter bah, S'il y a des restes de nourriture, bah, le moment, on va essayer de les utiliser. Mais maintenant, si elle reste dans une, personne, dans une assiette d'une personne qui est malade comme moi, ben là, il va falloir les composter si possible. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner à donner d'autres astuces zéro déchet pour un réveillon de Noël ou non pour une grande célébration. Mettez-la là en dessous et aimez la vidéo. Ciao, ciao